L'improvisation était un peu la, la, le, le leitmotiv de, du, du Stereogan, euh, non structuré, c'est-à-dire on ne fait pas des, des morceaux. On a des, des, des, des, des si on a des de de, des, tubes. des on a des des, des, des, des, <rires> des, des, des, des quelques structures, des bases, mais on, mmh. on, on travaille beaucoup sur l'improvisation, effectivement, et sur l'osmose entre les guitares euh, trafiquées et euh, les synthés modulaires. Pour générer une sorte de, de, de, de, de, de BO imaginaire. Euh, quand on a commencé euh, vraiment les premières sessions qu'on a fait ensemble, on s'est dit que euh, ça fait très musique de, de, de film. On essaye, quand on, quand on répète euh, pour créer nos morceaux avec euh, Matteo qui s'occupe des guitares, euh, vraiment de trouver une espèce d'osmose entre euh, les sons synthétiques qui sont un peu une reproduction euh, électronique euh, de, de, de son d'instrument et euh, les guitares qui sont aussi pas mal trafiquées. Euh, et c'est ce qui nous intéresse aussi beaucoup euh, musicalement euh, dans le groupe, c'est que euh, à un moment on ne sait plus trop qui joue quoi en fait. on va dire, euh, conventionnel, euh, euh, avec vraiment euh, structuré. Euh, je, je, je laisse une grosse partie, grosse partie à l'improvisation. C'est ce qui m'a toujours intéressé. Euh, musique improvisée, euh, noise euh, et euh, voilà, un peu euh, d'utiliser la guitare de manière un peu comme une, euh, voilà, une, une, un instrument de, de, qui génère des sons, quoi, en fait. Moi je joue plutôt du santé modulaire donc euh, c'est plutôt euh, on va dire à la fois euh, des sons euh, programmés, je pourrais, je pourrais dire, et aussi jouer en live et aussi des rythmiques. <musique> Invité ici à la fête de la musique, euh, enfin ici aux ateliers de Beach. Euh, fête de la musique, bah, pas l'an dernier, oui, mais. 2019. 2019. Mmh. Et puis donc j'avais fait des projections euh, pendant des, des performances musicales. Euh, j'avais improvisé complètement parce que les groupes avec qui euh, je jouais, bah, je les connaissais pas. Et, euh, et puis j'ai vu Christophe qui jouait. Avec Marc Carreau ouais. Et euh, Christophe a vu mes projections, on a discuté, on a trouvé. Enfin, moi, j'ai bien aimé ce qu'il faisait, lui, il a bien aimé ce que. Là, on s'est ouais, ouais. dit, tiens, il y a peut-être moyen de faire un truc. Euh, moi, ce qui me plaît dans ce travail, dans leur approche de la musique, c'est à la fois ce côté programmé et improvisé. Donc, j'ai essayé de retrouver ça dans la projection. C'est-à-dire que euh, ce que je montre est aussi important que ce que je fais. Donc, il euh, y a aussi la, la manipulation des projecteurs où je passe des, des films, des boucles de films Super 8. La manipulation des projecteurs et des films est aussi importante que le résultat. image mais j'ai aussi envie de dire scène c'est à dire c'est vraiment ce qu'on fait en jeu on pourrait euh, on pourrait écouter et regarder les images mais on peut aussi en plus regarder ce qu'on fait nous c'est à dire comment on manipule chacun nos instruments projecteurs, guitare et synthé modulaire je pense que c'est aussi intéressant de voir comment on, on évolue là-dedans en live quoi.